Vous savez le 14 février, on s'en fout, on s'en fout, le 14 février c'est un jour comme les autres, je mange seul, je dors seul, je fais caca seul, et tu fais quoi le 14 février avec ta copine, j'ai pas, voilà, ta gueule, je fais rien, ça ne te regarde pas. Tu... Merci pour euh, protéger du soleil le et UVB, pour j'ai mis une base illuminatrice de Charlotte Tilbury. Ensuite après, j'ai mis un anti-cerne de la marque c'est qui me protège John, tu peux le faire passer au vert Aujourd'hui, nous retrouvons Clémence En complément d'enquête, nous retrouvons Clémence. Clémence, fille du quartier Aïe, aïe, aïe bon. un boulot où je travaille seul. Tu sais pourquoi? Parce que je supporte pas d'avoir une collègue qui me dit eh, « Mais pourquoi t'as fait comme ça? Mais pourquoi ça t'a fait pas ça? Et hein? Moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je préfère gagner moins et être tranquille et travailler seule que... On est en premier chez une femme On peut dire la vérité Bah oui, euh, surtout la vérité La poitrine Son âge Son cul Oui Thibault. Non, moi les, les yeux La tendresse du regard, la, le reflet de l'âme Putain, ce matin, il y a un mec juste en face qui arrive vers moi devant le portail Il fait Ouais, ça dirait pour 30 euros je te touche les fesses Je fais mais ça va pas ou quoi Ils sont malades les gens Il était juste là ce bâtard Juste là devant le portail Bébé, c'est quoi nos points communs Le sexe, le sexe et le sexe. Pardon Non, c'est... Oh, oui, c'est notre date de rencontre, c'est tout. Ah. C'est parti, go C'est parti <rire> <rire> Ah. do the I just saw a TikTok account of this banana that had 150,000 followers. I have the same banana and I want the same clout. Banana clout. Ugh. Ils vont faire quoi les amis, ils m'ont le permis, je l'ai pas Etienne aussi la dernière vidéo, je... en fait je crois que je suis en train d'halluciner, je... je voulais vous dire mais merci, merci mille fois, merci trois mille fois, merci. merci. Ben super je le prends, bon, okay. les clés. merci beaucoup, au revoir. c'est quoi la Saint-Valentin Bah c'est une fête où tu dois montrer ton amour en fait. Eh ben ça tombe bien. Viens me montrer ton amour, et il Kharia viens faire la vaisselle. <rires> C'est quelque chose au banc du suicide. Putain, Je suis pas si frère sa mère. Est-ce que. Madame, calme, calme, calme, calme. Tu m'as donné envie trop de faire du sport. Franchement, j'ai envie d'aller à la salle, moi. Voilà. Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. Jardín. Jardín. Wow. Ah. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too. sabes, <laughs> <laughs> ça, y a tout Vous voyez, ouais, ouais, et là il y a ça. <rire> voilà, on y est okay. On bon, merci ah, bon, est <rire> Là, là je suis sur de garde à vue le zin Parce que j'ai fait pipi sur la voie publique 9 heures de garde à vue Libérable cousin Parce que j'ai fait pipi sur la voie publique C'est une blague wesh Vas-y frère c'est des ouf Ça c'est moué, ça fait 6 mois que je suis avec mon mec québécois c'était calie, ça c'est moué Ça fait 6 mois que je suis avec mon chum québécois Tabarnak que je vois du Un bazooka J'ai un permis pour ça. Madame Kelleway en foot quoi Oh oh. Margaret Ensuite, je tiens à vous rappeler que le premier couple qui a été créé dans l'histoire, c'est Adam et Eve. a eu comme brillante idée que de manger le fruit défendu. Voilà, et d donner un bout à son concubin pour qu'il crève avec elle. Voilà, donc moral de l'histoire, mangez pas des fruits, sucez des McFleury. Voilà, je vais mettre ma carte bleue ici, et si arrives à la choper avec ton front, le prochain achat que tu fais, tu peux dépenser autant que tu veux. T'es prête Ouais. Du premier cours Oui.